Salut, c'est Thierry du blog vivemépanouir.com La semaine passée, je suis retourné euh, travailler après un peu plus d'une semaine de congé et donc j'arrive au bureau et on voit avec les collègues comment, comment leurs vacances à eux se sont passées si tout le monde est content et en fait, la majorité de mes collègues m'ont dit « Ah oh, super, euh, mais bon, tu sais, on a fait que boire, on a fait que manger, on ne s'est pas reposé. Euh, » et euh, a passé pas mal de temps à préparer euh, les réceptions, on a fait des souples entre amis mais ça a duré tard, enfin bref je, je suis crevé et euh, euh, j'ai plein de trucs à faire chez moi et je pensais que j'allais pouvoir euh, prendre du temps pour les faire et en fait non, rien du tout de la frustration et encore de la frustration et moi cette année je me suis rendu compte que euh, eh bien j'aurais pu faire cette réponse là mais j'en je avais pas envie parce que ben, moi aussi euh, j'ai j'ai passé du temps à boire, à manger, j'ai passé du temps à préparer des, des repas et, à, et ensuite à faire des vaisselles et, à, et à, à participer au rangement et ce genre de choses. J'ai pas pu dormir comme j'aurais voulu dormir et euh, bah, j'ai plein de choses à faire et j'ai pas pu euh, y mettre le temps comme, comme peut-être j'aurais pu vouloir le mettre. Et malgré tout, il n'y a pas de frustration. Ce qui m'a surpris, moi, c'est que quand mes collègues me faisaient, part, me faisaient part de leur propre frustration, je pouvais totalement le comprendre. Et j'avais aucun mal à me projeter dans leur situation. D'un autre côté, je me disais, mais dans le fond, j'ai vécu à peu près la même chose, sur le fond, et pourquoi est-ce que moi, je ne ressens pas de frustration Pourquoi Eh bien, je pense qu'en fait, avec le temps, je comprends de mieux en mieux ce que... Euh, ce que veut dire l'acceptation. Je comprends de mieux en mieux comment apprécier un moment et tout ce qui l'entoure. Et j'admets, j'accepte, qu'un moment de joie, un moment de, de bonheur, euh, puisse ne pas être intégralement constitué de moments qui sont par définition joyeux. Je vais essayer de plus clair. On invite des amis. On se fait une fête parce qu'on est content de les recevoir, euh, on sait qu'on va passer un bon moment, c'est des amis qu'on apprécie, ça va, ça va être vraiment sympa. Euh, le bon moment qu'on passe avec eux, c'est bon... bah, voilà, ça, ça c'est le cœur du bon moment, c'est le temps qu'on passe avec eux. Mais avant ça, il y, y a souvent un paquet de choses à faire, il y a un, un, un paquet de choses qu'on pourrait considérer comme étant des corvées et qui ne sont pas forcément très agréables, il faut faire des courses... Il faut, euh, il, faut faire, euh, il faut préparer euh, la maison. Ça nous oblige parfois à faire un petit coup de ménage parce que sinon parce qu'on aime bien recevoir les gens dans une maison propre pour qu'ils soient plus à l'aise. Il y a toute une série de choses à faire comme ça euh, qui prennent du temps. Et puis le lendemain, eh ben, le lendemain, on est un peu fatigué euh, et on pourrait très bien se dire, le lundi en arrivant au bureau, oh, ce week-end j'ai gaspillé une partie de mon samedi et de mon dimanche pour un repas que j'avais samedi soir. Mais en fait c'est quelque chose qu'on a choisi on a choisi de recevoir nos amis et pour qu'ils passent un bon moment bah, il, fallait, euh, bah, il fallait préparer les choses et donc par définition les préparatifs ne sont peut-être pas forcément ce qu'on a envie de faire mais quand on prend le temps de les associer à un élément qu'on sait joyeux et qu'on a choisi si on prend le temps d'y penser deux minutes on ne peut pas faire autre chose que de se rendre compte que ce temps là on a choisi de le donner dans des tâches qui sont peut-être par définition moins agréables mais qui sont liées à un événement qui, lui, se veut agréable. À partir de ce moment-là, rien, ça ne sert plus à rien de, de lutter contre le temps qu'on va perdre. Il faut simplement être capable d'accepter ça et de l'intégrer à un moment de joie pour que le bonheur et la joie associés au fait de recevoir nos invités puissent s'étendre, se porter aussi sur les éléments associés à cet instant-là, et qui sont peut-être par définition moins joyeuses. Et voilà Où est le problème Pourquoi se focaliser sur la partie négative Pourquoi se focaliser sur ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, même si on n'avait pas projeté de le faire C'est peut-être juste après coup, quand on fait le bilan, on se dit « Ah, oh, j'ai eu quand même plusieurs journées, j'aurais pu au moins trouver quelques heures pour avancer dans telle ou telle chose » ben voilà, pourquoi perdre son temps à ça Pourquoi nourrir ce sentiment négatif en soi Pourquoi ne pas plutôt se concentrer sur tout ce qu'on a choisi de faire pour nous apporter de la joie et d'y englober tout ce qu'on a fait sur le côté et qui était nécessaire à ce moment-là Et donc ça, ben, je pouvais le résumer sous le fait de l'acceptation et le, le discernement qu'on fait, être capable d'amalgamer, de, de, de, euh, d'associer les éléments les uns avec les autres pour quelque part faire grossir ce petit moment de joie, le fait de recevoir des amis de passer 4 ou 5 heures avec des amis et, euh, et, et, et éprouver de la joie et eh bien ça passe à une journée complète parce que quelque part quand je préparais mon événement j'avais en tête bah, le fait de recevoir et de faire plaisir et donc ça ne peut pas devenir quelque chose de négatif je suis content d'avoir pris conscience du fait que j'étais en train d'évoluer là-dedans. Et, euh, et donc, quelque part, ça m'apporte une, une couche de, de, de joie supplémentaire. Et, euh, et je me félicite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à le faire savoir en likant ou en dislikant si jamais elle vous a servi à rien. Mais dans ce cas-là, laissez-moi un commentaire. Si ce n'est pas encore le fait, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous êtes informé des dernières nouvelles. Allez voir sur mon blog www.vivreemépanouir.com N'hésitez pas, je vous laisse un paquet de choses et, euh, et puis n'hésitez surtout pas à aller télécharger mon livre qui est, dans le qui est disponible sur mon blog en téléchargement gratuit. Je réussis ma crise existentielle. C'est un excellent point de départ pour apprendre à se connaître et à rebondir dans la vie et à reprendre le contrôle pour en faire quelque chose de vraiment joyeux et constructif. Donc n'hésitez surtout pas, allez-y. Bah ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!